Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de naturemania.com. Je suis praticien ostéopathe, kinésithérapeute de formation et praticien de santé durable. Vous souffrez du genou, on vous a diagnostiqué une gonarthrose, une arthrite ou une arthrose du genou. Ne désespérez pas, le corps humain est plein de ressources. Et il ne demande qu'à se régénérer si vous lui en donnez les moyens. En prenant votre santé à bras le corps. Mais avant de faire un traitement quel qu'il soit, encore faut-il rechercher ses causes et les traiter le plus tôt possible avant la destruction irréversible du cartilage. Imaginez ce qui se passe si vous roulez sur l'autoroute avec les pneus gauche de votre voiture sous-gonflés ou avec un excès de poids du côté gauche. Le poids du véhicule entraînera rapidement une usure de la gomme du côté gauche et vous risquez même l'éclatement ou l'accident. Il en est de même au niveau de vos cartilages. Les déformations sont dues en grande partie à une mauvaise répartition des charges sur les plateaux tibiaux et la rotule. Si vous n'arrivez pas à allonger complètement le genou, vous avez ce qu'on appelle un flexum du genou ou une désaxation soit en varus, soit en valgus. Comment le dépister Ces déformations sont visibles par un praticien spécialisé en ostéopathie, postérologie ou kinésithérapie, mais il est difficile de juger par soi-même car on s'habitue à ces déformations, surtout si on n'a pas été informé des conséquences à long terme de ces déformations sur notre santé. Prenons l'exemple d'une simple entorse du genou. Non traitée ou insuffisamment traitée, elle débouchera tôt ou tard sur une atroce précoce notamment s'il persiste une instabilité, un défaut de verrouillage du genou ou une insuffisance du muscle appelé vaste interne. Ce muscle vaste interne est une véritable clé de la santé du genou, de même que le ligament croisé et les ligaments latéraux. Mais encore faut-il pratiquer un bilan complet pour faire le point de la situation. Je vais vous donner quelques pistes pour vous aider à comprendre il y a toujours quelque chose à faire. Dans ma patientèle, j'ai beaucoup de personnes qui souffraient d'arthrose du genou, et ont, qui ont vu leur état s'améliorer et se stabiliser pendant des années, évitant ou retardant la pose de prothèse. Il s'agissait de personnes entre 50 et 80 ans. La condition pour obtenir un résultat traiter toutes les causes, se faire suivre par un ostéopathe posturologue et s'astreindre à un programme d'exercice de musculation de rééquilibration des pieds, des genoux, du bassin, de la colonne vertébrale, lombaire, dorsale et cervicale, mais également des yeux et des mâchoires. Cela vous paraît compliqué En fait, tout est à la fois simple et logique. Il s'agit ni plus ni moins que de pratiquer en premier lieu un shake-up mécanique global et précis, suivi de techniques de réparation et de consolidation. Dans tout traitement de santé durable, toutes les causes de maladie seront traitées en même temps sous peine d'échec, à la fois avec un praticien habilité et par vous-même, car vous devez prendre votre problème en main. Voici quelques-uns de ces traitements qui doivent être appliqués en synergie. Traitement ostéopathique et postural, Mouvement de gymnastique, traitement des problèmes articulaires, d'un épanchement de synovie chronique appelé d'arthrose par le port d'une genouillère adaptée, utilisation de cataplasmes de feuilles de chou ou d'argile, application d'aimants fixes polarisés, utilisation d'huile essentielles anti-inflammatoire, de compléments alimentaires marins, de vitamine D3, arrêt des sports et activités physiques entraînant à porte-à-fouce du genou et du pied, musculation intensive du quadriceps dans les 10 derniers degrés d'extension apprentissage du verrouillage à chaque pas pour nous citer que les principales techniques indispensables les plus courantes je peux ajouter à cela toutes les techniques énergétiques chinoises cela vous donne un petit aperçu des ressources en soins naturelles qui s'offrent à vous que votre problème soit débutant ou très évolué je vous conseille d'agir sans tarder, car plus tôt vous agirez, plus tôt vous aurez un résultat. Si votre état articulaire le permet, bien entendu, et si vous êtes suffisamment motivé pour prendre votre santé en main et avec assiduité. Pour en savoir plus sur l'arthrose, comment la prévenir, la traiter naturellement et efficacement, je vous conseille la lecture de mon e-book Stop Arthrose, où vous trouverez toutes les réponses aux questions que vous posez et ma formation rapide sur le bilan ostéopostural que tout le monde devrait connaître et pratiquer au moins une fois par an et ceci toute la vie durant. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour visionner les autres vidéos santé durable et sur ma librairie numérique naturemania.fr vous trouverez tous mes e-books sur la santé durable.